applications gratuite première partie go pat Xilo. donc pour débuter je vous présente l'application go alors go est offerte pour dash et dot euh, c'est une application offerte pour les enfants à partir de 6 ans mais de mon point de vue à moi je pense que ça peut être intéressant avec des enfants de 5 ans là, au préscolaire à utiliser. Donc, Go n'est pas une application de programmation comme telle, c'est une application qui va simplement transformer votre iPad en manette, en télécommande pour euh, euh, diriger Dash. Donc, avec cette télécommande-là, vous allez pouvoir euh, euh, faire des déplacements, vous allez pouvoir changer ses lumières, vous allez pouvoir lui faire faire euh, des sons et des petites animations. Donc, c'est tout simple euh, de se l'approprier. Voici maintenant la deuxième application, Pat. Euh, Pat est offert euh, uniquement pour le robot Dash, parce qu'elle est centrée sur les déplacements du robot. Toujours offerte à partir de 6 ans. Euh, Celle-ci aussi, là, je vous la recommande là, dès le pré-scolaire. C'est une application assez simple à maîtriser. Donc, voici l'interface. Ce sont des tableaux qui sont suggérés aux enfants, dans lesquels... Euh, L'enfant va devoir utiliser son doigt pour tracer euh, le parcours de DASH. Par la suite, il va devoir glisser des événements sur le parcours de DASH. Donc, c'est une initiation très ludique à la programmation pour intégrer notamment les séquences, les événements, euh, ainsi que les capteurs euh, qui sont offerts avec DASH. Donc, très belle application, simple d'utilisation. Voici maintenant l'application Xylo. Alors, c'est une application qui est offerte uniquement pour Dash et pour laquelle vous devez avoir l'accessoire du xylophone. C'est une application euh, qui s'offre aux enfants de 6 ans et plus. Euh, voici l'interface de Xylo. Donc, c'est une application qui va vous permettre euh, de vous initier à la programmation à travers la création et la musique. Donc, euh, et à travers cette application-là, là, vous allez voir là, à peu près tous les euh, éléments là, de programmation euh, que l'on souhaite voir au primaire. Donc, les séquences, les boucles, les événements, les fonctions variables et conditions. Donc, on voit l'interface du xylophone et la programmation des notes qui se fait tout simplement. Voilà.